Ce soir, atelier législatif sur le projet de loi économie circulaire. Vous savez mon engagement sur la transition écologique. Vous savez mon engagement pour vous associer à écrire, fabriquer la loi ensemble. Ce soir, venez avec moi le construire à Montpellier à 18h30.